Salut tout le monde, aujourd'hui je suis au plateau des Bollévennes, c'est un endroit qui se parcourt en scooter comme la boucle de Taquec et le plateau des Bollévennes est connu pour pas mal de choses comme être une région avec un des meilleurs cafés du monde et deuxième chose, pour ses paysages et ses cascades. Et sur la route, n'hésitez pas à vous arrêter. Chez Mister Yang pour prendre un petit café glacé ou un café déboléven. Allez mmh. yeah. Deuxième étape, arriver sur la petite ville de Sadlo avec ses petites cascades magnifiques juste à proximité. Ça y est, après 80 km de route fatigante, nous voici arrivés sur le petit air qui s'appelle PS Garden. Ah Bon bah on me propose une bière. Bon, je ne <rire> bois pas d'alcool <rire> ah, ah non, non Il n'y a, a, a qu'un verre, moi. Bon ça. Ah. C'est C'est comme, comme ça, ça. c'est comme ça. C'est OK OK. <rire> bon bah, bah je dois refuser, est tu la veux <rire> euh... Avec des liens aussi super sympathiques. Et là, ça fait une petite part. Parti, ah Baking d'alcool Oh non, non, non <rire> national du Laveau. Tout, tout, tout. Oh, non, non, non, non, non. Et voilà. Après tout ça, petite pétanque avec les locaux. Les Locaux qui sont meilleurs que les Français d'ailleurs. C'est ça. Ouais, Ils se démerdent pas mal. Hein, franchement. Il a plu toute la soirée, euh, toute la nuit, des grosses gouttes. Là, c'est sûr, on ne on pourra pas bouger. Après une bonne soirée de pluie, plus une journée à passer à rien faire, un petit peu à jouer à la pétanque, nous voici arrivés dans... On est arrivés au cascade de Taï Tsihua. Je crois que mon là-haut il est pas trop... Long. Il pas terrible et son endroit est considéré comme le plus beau de tout plateau des d'Eboleven. Là on est parti pour à peu près deux heures de break avec au moins 7 cascades à découvrir. On va se baigner, on va profiter un petit peu et on va aussi suer.